Hey, salut, salut, à toi, euh, monsieur, madame, personne non binaire, beaucoup, mais Je suis de retour déjà, mais oui, ça faisait longtemps. Euh, on va faire une petite vidéo sur un sujet euh, particulier qui est comment faire du jeu de rôle sans règles. Alors comme ça, de prime abord, tu te dis euh, ouais, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu confidentiel comme façon de jouer. Néanmoins, je pense que ça mérite euh, quelques minutes de ton attention. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle sans règles euh, Eh bien, en fait, euh, concrètement, c'est une façon de jouer au jeu de rôle euh, qui va se passer de beaucoup de matériel et de, des processus on, dont on a l'habitude dans le jeu de rôle. C'est-à-dire, euh, elle va souvent, va très généralement, se passer de dés. Euh, on, va se, on va se passer de, de mécanique, en, en règle générale. Euh, et on peut même euh, carrément se passer de manuel de jeu de rôle. Et eh oui. Euh, alors, tu vas entendre par euh, des fois circuler le terme de freeform, euh, qu'on pourrait un peu comprendre comme un synonyme de sans règle. Euh, je, moi, je dis attention. Je dis attention. Non, là, là, là J'informe, j'informe, j'avertis. Euh, en vrai, il y a des différences entre le sans règle et le freeform. Le freeform, ça désigne mal de pratiques qui sont assez différentes entre elles et tout. Je ne vais pas du tout rentrer en détail. C'est quoi le Freeform Alors, des fois, c'est effectivement une ligne de sans règles, et Des fois, ça désigne un peu autre chose, on va dire en règle générale. Euh, on va dire du jeu de rôle léger quand même euh, en matériel, en, en procédure. Alors, euh, maintenant que te expliquer le quoi, je vais te dire le pourquoi. C'est-à-dire, ben, pourquoi euh, faire du jeu de rôle sans règles. Euh, je dirais que l'objectif premier du jeu de rôle sans règles, c'est euh, l'immersion, en fait, puisque du coup, euh, qui dit absence de règles, dit euh, euh, grosse limitation du méta -jeu. Donc ça, c'est bien pour, euh, pour l'immersion. Ça va procurer aussi, du coup, une certaine fluidité dans la narration qui est, qui est recherchée. Euh, on peut aussi privilégier le jeu de rôle sans règles simplement pour des, problèmes de, des questions de, de charge mentale, simplement parce que ça peut être considéré comme étant plus simple. Alors après, euh, bah, plus simple, je dirais que ça va dépendre des gens. Je pense que tu peux avoir besoin de mécanique pour t'appuyer, euh, pour prendre des décisions, on va dire, euh, comment des, euh, des décisions neutres, euh, donc euh, peut-être que pour toi le jeu de rôle sans règle, au contraire, ça va être un peu contradictif et qu'au départ il va y avoir une charge mentale supplémentaire à faire du jeu de rôle sans règle. Moi, je t'avoue au début quand j'ai commencé à en faire, euh, c'était en fait c'était difficile. Et après, euh, tu vas voir, tu vas avoir un peu des réflexes qui vont venir et tu vas te rendre compte finalement que le jeu de rôle sans règle, c'est plus reposant qu'un jeu de rôle avec des mécaniques. Et puis, euh, je pense que la dernière raison pour laquelle on peut aimer faire du jeu de rôle sans règles, c'est pour la facilité de mise en place, puisque du coup, tu peux avoir euh, zéro matériel. Euh, et donc, ça veut dire qu'on peut décider comme ça, euh, euh, d'une minute à l'autre, qu'on va faire une partie. Moi, je, pour te donner un exemple, moi, je fais des parties de jeu de rôle sans règles avec mon fils Victor de 6 ans, tu vois, euh, quand on, euh, on monte la côte pour aller à l'école, quoi. Donc, c'est euh, évidemment que je n'ai pas le temps de lui lancer un Adventure Pass de Passwinder sur ce, sur ce créneau-là. Donc, on va, on va un petit peu discuter sans règles, ça va le faire. Alors, je t'ai dit euh, le quoi, je t'ai dit le pourquoi. Maintenant, on va passer au comment, c'est-à-dire comment on fait du jeu de rôle sans règles. Tu veux me dire, bah, comment on fait comme on veut, puisqu'il n'y a pas de règles. Oui, bon. Euh, donc, du coup, je vais reformuler. Comment euh, on peut faire du jeu de rôle sans euh, ce qui est habituellement euh, considéré comme des, des mécaniques Alors, il y a plusieurs euh, approches. Euh, la première que je vais t'évoquer, c'est le FKR ou Free Crick Speak euh, Revival. Euh, L'idée, c'est que ça va se baser sur la, con euh, sur la connaissance euh, approfondie que MJ va avoir d'un univers de jeu. Ça peut être un univers euh, fictionnel. Par exemple, euh, l'univers du Trône de Fer, ça peut être un univers de jeu de rôle, c'est-à-dire, par exemple, tu connais super bien euh, l'univers de Shadowrun, puis en règle générale, bah, qu'est-ce qui se passe dans Shadowrun avec des, infiltra des, run matrix, des infiltrations dans la matrice, des combats qui font intervenir la technologie et la magie, ainsi de suite. Sauf que tu vas bazarder en fait, tout l'aspect technique de Shadowrun, les règles, et tu vas juste retenir bah, en fait, euh, l'aspect euh, fictionnel. Et c'est ça qui va te servir pour trancher les situations. Quoi. Donc, euh, c'est euh, un mode de jeu, c'est valable beaucoup pour euh, la plupart des skis sans règles, qui va beaucoup se baser sur un contrat de confiance avec MJ. Ça veut dire que, bah, clairement, s'il n'y a pas de règles, euh, tu n'as pas un petit peu le, la neutralité des dés, la neutralité des mécaniques pour trancher les conflits. Ça veut dire que tu es un petit peu... À la merci des décisions de MJ. Donc, il faut qu'il y ait un pacte de confiance avec MJ, ça c'est important. C'est-à-dire que MJ n'est pas euh, ton adversaire. Il est là, MJ est là au service de l'ambiance. Euh, euh, alors, ça peut être un peu, il peut y avoir un peu côté difficulté, parce que par exemple, dans, dans le FKR, on peut faire des donjons avec des pièges à déjouer, euh, des situations de roleplay tendues euh, où tu t'effaces face à des PNJ qui ne sont pas très clairs et il faut essayer de comprendre la psychologie. Donc, il peut y avoir des défis tactiques hein, dans le sans règles, c'est vraiment possible. Euh, mais néanmoins, euh, l'idée, c'est que euh, MJ n'est pas, euh, pas là pour te saquer il est là pour te donner des, euh, des défis, on va dire, un petit peu à la hauteur de tes, euh, de tes compétences de RP, de tes compétences sociales. Il est là pour te plonger dans une, euh, bah, dans une ambiance euh, qui peut être une ambiance euh, d'adversité, d'épreuve et tout, mais euh, ça n'est pas ton ennemi. Euh, je pense que c'est déjà le cas en jeu de rôle normal, mais c'est vraiment le contrat de confiance est vraiment très, très important dans le jeu sans règles. Alors ensuite, euh, une autre façon de faire du jeu sans règles, euh, qui est euh, finalement assez proche, hein, c'est le bac à sable euh, du quotidien. En fait, le principe du bac à sable du quotidien, c'est que MJ va préparer, après bon, euh, je pense que d'ici quelques temps, il y en aura carrément euh, dans le commerce, mais pour moi, il n'y en a pas. Euh, MJ va préparer euh, un gros bac à sable, euh, c'est-à-dire une zone un petit peu fermée, par exemple un campus universitaire... Euh, ou euh, un château, une cité interdite, quelque chose, un village, euh, et, et il va, MJ va préparer minutieusement euh, eh bien, euh, tous les PNJ qui habitent ce lieu, tous les endroits qu'on peut visiter, toutes les choses qu'on peut y faire, euh, les, euh, les histoires en cours, et donc c'est aux d'explorer un peu ça, sachant qu'on va pallier à l'absence de système de résolution, on va lier. Euh, par euh, une non-obligation d'implication des, euh, des personnages. Les, euh, généralement, dans le bac du quotidien, euh, on ne force pas les personnages à s'impliquer dans des aventures, dans des enjeux. C'est les personnages qui vont juste suivre leur euh, curiosité naturelle. Après, s'il y a quand même des conflits, ben, euh, à nouveau, c'est MJ qui doit trancher selon la règle du bon sens. Quoi. Euh il y a aussi euh, le sans règles qui fonctionne plutôt par le, le scénario, c'est le cas de la convention super-héros euh, à Toulouse, hein, vraiment, ils existent toujours, euh, où en fait, euh, ce qui fait office un petit peu de cadre, c'est le scénario. Donc, on est sur des scénarios assez écrits, éventuellement un petit peu comme des... Euh... Moi, j'ai tendance à écrire comme ça des scénarios en règles, euh, Je t'en ai parlé dans le, le, la vidéo sur les scénarios, qui sont un peu écrits comme des livres, dont vous êtes l'euro. Il y a pas mal de cas de figure qui sont précisés. Euh, si les PJ font ça, il se passe ça. S'ils font plutôt ça, il va plutôt se passer ça. Euh, fait qu'on va trancher comme ça les situations sans en faire appel à des mécaniques de jeu, mais plutôt en se basant sur ce qui est prévu dans le scénario et puis en complétant euh, les éventuels trous avec euh, bah, du bon sens. Quoi. Euh. Quelque chose qui s'approche beaucoup du, Sénat, du, du jeu de rôle sans règles, et tu pourrais ne pas y avoir pensé, c'est euh, tous les jeux de rôle qui sont inspirés de Pour la reine. Donc, tu sais, c'est des jeux de rôle qui sont sous forme euh, de questionnaire, Parce qu'en fait, il n'y a pas de, de système de résolution, c'est plutôt, on va répondre à des questions sur des situations fictionnelles. Donc euh, là, euh, si tu veux, c'est un peu... Ré... C'est l'intérêt dramatique euh, qui prévaut. C'est vrai que je parle beaucoup d'intérêt du bon sens. Mais il y a des façons de jouer sans règle où, en fait, c'est plutôt euh, l'intérêt dramatique, soit jugé de façon collective, sans MJ, c'est le cas des jeux inspirés euh, de Pour la Reine, soit euh, l'intérêt dramatique d'après bah, euh, le jugement de MJ. Quoi. Donc, des jeux inspirés de Pour la Reine, il y en a des très complexes. Moi, j'en je, ai fait un qui s'appelle Biomasse tu as vraiment une exploration, tout un univers exploré, donc c'est une sorte de mélange entre pour l'arène et euh, le free crick revival, puisque en fait tu peux euh, tu peux avoir comme ça du sans-règle avec vraiment de, des euh, euh, comment quand même un univers complexe. Moi je t'invite à jeter un coup de par exemple à mon Ségur 1244 qui est vraiment une pépite en la matière. Euh, alors j'ai dit qu'on n'utilisait pas de système de résolution. un tout petit peu nuancé tu peux quand même le faire, soit le système euh, j'ai un dé qui, est en fait, grosso modo, un pas de feu de personnage, mais t'entends, le MJ va demander de jeter un dé, puis bah, grosso modo, si tu fais un gros score, c'est réussi, si un petit score, c'est raté, mais c'est vraiment, tu vois, c'est un petit peu au, au pif, quoi. Euh, sinon, on peut tirer des oracles, par exemple, euh, dans Archipelago, il y a ça, dans Nervure, il y a ça, enfin, c'est-à-dire tu tires des bouts de phrases qui, qui vont faire évoluer la situation, euh il y a un oracle qui, euh, où en fait tu prends les, euh, les six phrases du tas d'impro qui sont euh, « oui, est oui, »,« euh, oui, mais euh, »,« euh, non, mais »,« non » et « non, est ». Et tu mets euh, trois cases à cocher euh, à côté de chaque phrase. Et en fait, Emzy, à chaque fois qu'il y a une résolution à faire, il va cocher une des cases. Et euh, quand il a coché trois cases dans, bah, dans, dans chacune des types de réponses, il eh ben, réinitialise son, son système. Ce qui fait que l'idée, c'est qu'il euh, y a une sorte d'équilibre du karma. quoi. On va à peu près rater aussi souvent qu'on va réussir. 11 minutes, c'est déjà bien, bien assez. Euh, je te remercie d'avoir écouté. Désolé, il n'y avait pas trop de blagues, euh, euh, de fausses... Euh, comment <rire> J'ai n'ai pas fait de fausses ponceaux. Il n'y a pas de featuring de petits chats ou de peluches. Bon, voilà. C'est simple. Bah Écoute, c'est comme le 100 règles minimaliste. Allez, ciao, bisous